Voici, la le voilà, les amis, je m'appelle Icons. En fait, c'est pas une bonne intro, je sais pas comment dire après autant de mois comment recommencer une bonne intro. Merde, quoi, putain. Euh, <rire> les amis, ça fait longtemps. On est de retour. Allez, on peut pas commencer comme ça. Salut salut les amis, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour le vidéo et puis parce que j'ai des pas aujourd'hui les amis les sur le meilleur serveur PVP Faction de la planète et oui les amis je parle bien sûr de K-Faction et aujourd'hui les amis première vidéo spoil slash retour donc je sais beaucoup d'entre vous l'attendiez cette vidéo là, je l'ai de... pas fait depuis longtemps, j'aurais dû la faire mais je l'ai pas fait donc K-Faction pour l'instant il est euh, down donc comme vous le savez, il est down depuis quand même euh, quelques mois. On travaille sur une nouvelle version assez euh, intéressante. Donc aujourd'hui, vais juste vous présenter le spawn. Juste avant que vous me dites dans les commentaires un code, c'est quoi qui sort, que faction Je sais pas. Le spawn est fini. Il nous reste beaucoup de choses à faire encore, les amis. Beaucoup de nouveautés qu'on veut faire. Donc si vous voulez voir un peu, un peu les idées que j'ai eues... Euh, durant euh, quelques temps. Euh, durant le, le, version que le, le temps que la version était down, si on peut dire ça hein, ainsi de suite. Euh, j'ai posté beaucoup de tweets par rapport à tout ça, et aussi euh, j'ai fait une bonne petite erreur sa grosse mère la pute, j'ai supprimé la, euh, le site, donc on va refaire faire un nouveau site euh, de A à Z, j'ai tout supprimé, là, j'ai supprimé la machine complètement, comme un attardé, on croyait que c'était une autre machine, mais bon, c'est pas grave les amis, des fois ça arrive, il faut... Euh, faut subir ces erreurs là donc je vais vous montrer un peu euh, le site etc dans une autre vidéo pour l'instant bien sûr vous avez compris on va se focus sur le spawn donc euh, durant cette vidéo aussi je vais aussi vous spoil quelques petits trucs donc je vais vous expliquer où ce que certains trucs vont être bien sûr vous avez compris je suis en mode solo <rire> parce que voilà j'ai pas de serveur je suis un peu cave donc voilà euh, en fait le spawn il est divisé par quatre euh, trucs il est divisé par le thème volcanique Slash Volcan, c'est ce qui est le plus important sur K-Faction Le thème hiver, le thème fantastique Et le thème désert Donc Commençons par le thème euh, des airs. Le thème des airs ici, il y aura beaucoup, beaucoup euh, de PNJ comme ça. Par exemple, ici, il peut peut-être avoir un PNJ qui va vous offrir une quête, des trucs comme ça, qui va vous offrir des quêtes. Il y aura différents types de quêtes. Donc, il y aura euh, des PNJ qui vont vous offrir des quêtes, euh, autant difficiles que faciles. Et ceux-ci vont vous remporter des points. Et avec ces points-là, vous allez pouvoir les mettre dans votre faction. Si vous êtes solo, bien sûr, avec, avec vos points de quête, vous allez pouvoir acheter des items en jeu, des trucs comme ça, whatever. Comme vous voyez, c'est un grand village. Donc, dans le village ici, il y aura des histoires autour du village, bien sûr. Vous allez comprendre peut-être les. PNJ va vous dire, ouais, allez retrouver Robert qui est caché à la dernière maison à gauche ou des trucs comme ça, tu sais, vous comprenez. Euh, ensuite, de l'autre côté, c'est la même chose, mais ici il y a des petits stands de shop, donc ça vous avez compris, c'est pour les échanges de PNJ. Donc, voir les échanges de PNJ, ils sont directement à la sortie, donc euh, sortie PVP, on se casse pas les couilles, hein. ils sont direct là, voilà. Et en même temps, l'endroit le plus intéressant du serveur, le casino. Donc, ici vous allez avoir des croupiers avec chacun des jeux différents. Donc, comme par, ici, par exemple, peut-être vous allez avoir un croupier entre des tables, ou peut-être ici vous allez avoir deux croupiers de Conflip, un slot, des trucs comme ça. Bon, voilà, quand vous avez compris comment ça marchait. Euh, donc voilà, il y aura peut-être un autre croupier là, un autre croupier ici au table. Je sais pas comment ça va se dérouler pour les croupiers, mais ils vont être cachés dans différents endroits. Ensuite, euh, si on continue ici, comme vous aviez dû le voir, ici c'est un autre même chose, un petit village qui aura des PNJ pour faire des kites, des trucs comme ça. Et c'est bon, ça termine là, voilà, vous avez vu, vous avez tout compris, vous êtes content Maintenant, on va passer au biome euh, fantastique. Donc euh, c'est comme ça qu'il s'appelle en gros. Parce que vous allez voir, il y a des fleurs géantes, euh, des, des petits trucs assez intéressants. Donc en allant dans ce path ici, vous allez avoir des champignons. Bien sûr, les, les éponges vont pas être là, c'est juste que euh, on, la map a été créée en 1.12 et pas en 1.7. Et l'éponge change de ID. Donc il faudra juste que je retrouve. C'est quoi l'ID? Et puis voilà. Donc on peut aller de plusieurs côtés ici. Mais le point intéressant, c'est surtout euh, une sortie PVP à l'ouest, je sais plus, à l'est, ouest, je sais plus mes coordonnées géographiques. Et le plus important, c'est l'arbre géant. Et l'arbre géant, comme vous pouvez le voir, c'est un arbre géant qui vous permet d'enchanter. Et tout en haut de l'arbre géant, nous allons faire une kite, le kite de l'enchanteur, il va être ici, il y aura un petit, euh, un petit truc à faire ici. On n'a pas encore bulle le truc qu'on veut faire, mais il y aura une petite quête ici à faire en haut de du, euh, du, l'arbre magique. On va l'appeler l'arbre magique parce que c'est là que vous pouvez enchanter, etc. au spawn, c'est plutôt intéressant intéressant, mes chers amis de l'été là. Euh, ici, on n'a rien de plus intéressant. Enfin, je veux dire, c'est juste de la décoration. C'était plus vraiment juste pour la table d'enchant. Euh, le biome. Le biome volcanite aussi. C'est un peu plus un, un biome pour euh, les, les enclumes. Donc, il est vraiment magnifique. Et je pense qu'on va déplacer le point de spawn dans le biome volcanite. Je sais pas encore. Parce que le point de spawn est un peu nul en ce moment. Mais on va peut-être le monter et le mettre quelque part ici. Mais en gros, regardez. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien build. Et en gros... Qu'est-ce que ça apporte tout ça Ça apporte tout à la même chose, qui est le les enclumes. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, parce que voilà, mais il y en aura plein, plein, plein, les amis. Et ça va être vraiment cool Ensuite, il y a aussi ça, ici, que je vous ai pas montré dans le thème, euh, de, quand on était dans le désert, mais regardez le temple en haut, il est vraiment cool, c'est un genre de temple. Um, je vais vous montrer aussi um, un autre truc après. Je vais vous montrer un autre truc. Vous allez kiffer votre... Ouais. Donc, ok, le biome euh, hiver, celui-là, il est réservé pour... Euh, l'histoire du serveur, comment je pourrais vous expliquer ça, Les serveur vont avoir une petite histoire, et ben, c'est, voilà quoi, je sais pas, je peux pas vraiment vous en dire plus, mais en gros, ce biomes là va sûrement servir à avoir des cailles, des trucs comme ça aussi, un peu comme ça, on, veut, on voulait vraiment avoir un grand spawn pour avoir plusieurs mystères dans le spawn, il y a aussi, à ce qui paraît, il y a une salle cachée, je sais pas elle est où, il faudrait que j'ai x pour la trouver Mais il y a une salle cachée, il y a une salle secrète en soi Et si je la trouve, dedans il y a plein de trucs intéressants que vous allez pouvoir trouver Donc euh, c'est ce que le, les builders m'ont dit Moi je l'ai pas trouvé, il m'a dit qu'il fallait que je la trouve Et si je veux savoir, oui, je lui ai demandé Je lui ai dit que j'allais essayer de la chercher Mais il y a une salle secrète que même moi je sais pas elle est où en fait J'essaie de regarder vite fait, mais je sais pas Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui euh, je vais vous montrer quand même quelque chose d'assez intéressant que vous allez pouvoir juste voir vite fait. Euh, je vais parler des événements dans une prochaine vidéo. Mais juste avant, je vais vous présenter les événements dans une autre vidéo. Mais je vais juste aller vous donner un avant-peak, un avant-goût euh, des événements. Donc premièrement, la Warzone, comme vous allez pouvoir voir, c'est 1500 par 1500. Vous allez voir que c'est vraiment très grand. Et là, c'est là que j'ai besoin de votre avis. Comme vous voyez, c'est très, très grand. Je vais donc mettre mon speed, voilà. Donc j'ai besoin de votre avis pour les anti back Est-ce que moi, je les trouve pas... Top top en vrai, pour vous dire franchement, je les trouve pas top top. Je préfère un anti qui est droit, qui est impossible à back. Et avec des, des rentrées par exemple ici, comme ça, qu'on peut miner et rentrer dans le, euh, par en haut. Tu sais, un genre de mine qu'on peut rentrer par en haut. Sachant que là pour l'instant, il n'y a aucun euh, truc de remontée. Et ça, c'est pas plat. Donc moi, qu'est-ce que je pense que je vais faire Vous me dites si, j si vous, comment vous le sentez. Mais moi, je pense que je vais faire ça plat. Et euh, faire ça aussi plat. Est-ce que vous, vous préférez quand c'est comme ça ou quand c'est plat Donc faites juste me dire que vous préférez quand c'est plat. Oh, le point ici n'est pas terminé. Ils ont oublié de terminer ce pont-là. De toute façon, les ponts vont avoir des trous, et des trucs comme ça. Et comme vous voyez, il n'y a pas de sortie pour remonter, etc. Donc, dites-moi ce que vous pensez, ce que vous aimeriez que ça, ça change. Et si vous pouvez voir, ça c'est le volcan, je ne vais pas vous le montrer. Donc, le pont du biome volcan, le volcan, je vais essayer de passer rapidement. Pour pas que vous voyez trop, mais regarde, je vais vraiment vous montrer comme ici encore un pont. Euh, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de remontée, quoi. C'est vraiment, tu sautes là-dedans, tu es mort, tu es mort, quoi. T'es mort à 100%. Beyond Glass, il est vraiment beau, le pont du Beyond Glass, par exemple, on va pas se mentir. Et ça, bien sûr, ça sera pas comme ça, c'est juste que là, c'est sur une map normale, vu que, voilà, c'est une map normale. Nous, on va bien faire une map avec des vrais minerais et tout, quoi. L'autre pont. Donc voilà, il y a un truc que je veux vous spoil vite fait, et il est ici, si je me trompe pas. Je vais pas tout vous le montrer, donc je vais pas avancer. Ouais, voilà, je vais, je vais rester ici, ok? Je vais pas aller plus loin. Ça, c'est le nouveau temple, les amis. C'est le nouveau temple sur Kafaction et le volcan qu'on vient de voir. Ce temple-là, les amis, il est énorme. Là, vous voyez à peu près, je dirais 10%. Vous allez voir, il est vraiment énorme. On peut voir d'ici. Vous pouvez commencer à faire vos prédictions, mais on peut voir qu'il y a un, deux soldats. On peut voir les deux soldats. Donc, ce, ça, c'en est un et ce, ça, c'en est un. Mais en gros, je vais vous montrer le temple, le volcan et vous expliquer les nouveaux événements, les événements, les, les, les, les etc. dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je pense que je vais vous laisser ici. Et puis, je vais vous dire franchement, les amis, je vais vous dire la vérité. Euh, J'ai vraiment pas de date d'ouverture pour Kafaction. Je préfère prendre mon temps que tout que ça soit propre, que le serveur soit bien et pas un serveur qui soit rushé, même si je perds des joueurs à cause de ça, <coughs> ça m'importe peu. Euh, ça m'importe peu. S'il y a des gens qui veulent pas venir sur le serveur parce que ça prend du temps à ouvrir, je préfère faire quelque chose de propre, quelque chose qui m'a pris du temps à faire que faire un serveur en quelques semaines, quelques mois et puis que le tour de tout soit joué. J'ai pris quelques mois de vacances vu que ça m'avait un peu saoulé Minecraft, comme vous le savez. J'ai préféré faire du skill PVP et d'autres choses. J'ai repris le goût à jouer à Minecraft et c'est pour ça qu'aujourd'hui je enclenche à nouveau euh, le, le bouton pour recommencer euh, tout ce qui est développement du launcher et tout. Pendant à peu près deux mois, on n'a pas travaillé depuis qu'on a eu euh, des problèmes avec le site, comme j'ai dit que j'ai supprimé la machine et ce genre de trucs. Donc là, on va recommencer. On va recommencer un site, euh, on va recommencer plein de trucs et puis on va recommencer à mettre tout ça en marche quoi pour pouvoir vous proposer le serveur le plus tôt possible. Comme je vous dis, je vais vous tenir au courant sur mon compte Twitter et sur le compte Twitter du serveur. Comme vous voulez un petit avant-goût, euh, sur le serveur il n'y aura plus d'arc punch. Donc comme je l'ai tweeté, il y aura un genre de plein Donc ça va être un item que vous allez avoir dans votre main un peu comme la pêche Et quand que le fil de la pêche va toucher là, ça va vous téléporter par exemple jusqu'ici. Vous allez devoir crafter des munitions de plein et ces munitions de plein ils vont euh, retirer les arc punch en fait. donc on il n'y aura plus d'arpon, il y aura juste de Grappelin. Mais par exemple, après avoir utilisé, je sais pas, 5 ou 6 trucs, vous allez avoir un cooldown de peut-être 40 secondes qui va s'apparaître au bas de votre écran ici. Et vous allez pouvoir utiliser seulement après qu'il soit fini de recharger. Donc votre grappin prend du temps à recharger, etc. Donc pour l'instant, c'est encore, comme j'ai dit, une idée. Est-ce qu'il y a des choses qu'on va modifier au grappin etc. C'est ce que je veux savoir dans, dans le fond dans les commentaires de mes tweets, dans les commentaires de cette vidéo-là. Je veux vraiment avoir votre avis sur tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que les Arpunch soient retirés, qu'on mette un. Un truc contrôlé, un grappelin je veux dire contrôlé qui a euh, avec des cooldowns et des trucs comme ça pour empêcher le back à Parce qu'il y en a beaucoup, on va pas se mentir. Sur ce qui le pvp, sur scénarcraft, sur tous les serveurs que je joue, le gros problème c'est le back et euh, on n'est jamais capable de, de faire des trucs comme ça. Et même, qu'est-ce qui serait cool avec le grappel, c'est que même si vous êtes dans une trappe, il va pouvoir passer à travers les barreaux et les trucs comme ça. Donc même si vous êtes dans une trappe et vous avez un grappelin, boum, boum, boum, vous, vous faites mur en mur et puis vous allez pouvoir sortir. Comme Spider-Man. Bien sûr, il faut calculer, comme j'ai dit, parce qu'il y a des munitions. Les munitions vont coûter quand même du volcanite, des trucs comme ça à crafter. Donc ça va être un peu plus difficile à avoir. Mais quand même, le but ça va être qu'il y ait moins de bacs sur le serveur. Pour les joueurs solo, vous allez me dire, ouais, c'est un peu de la merde. Oui, c'est vrai. Mais il y aura toujours euh, des solutions de, de faire, euh, pour s'en sortir. Il y aura des potions de slowness, des trucs comme ça. Des, des items qui vont faire que vous allez pouvoir euh, peut-être encager vos, vos ennemis. Je te donne un exemple tout con. Mais par exemple, si vous avez une potion, peut-être que vos amis vont, vos ennemis vont être pris dans une prison pendant quelques secondes. Le temps que vous pouvez prendre une petite avance sur eux. Des trucs comme ça. Euh, je sais pas, on va voir. Peut-être des anti. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une potion euh, anti-back-ap ou des trucs comme ça. ce que les gens pourront pas bac Mais ça, ça devient cancer. Si tu te fais 10 ans tu te fais anti back tu peux pas bac back. Enfin, oui, c'est pour ça que le grappling, selon moi, c'est le meilleur des items. Mais après, faudrait voir. Et je vais attendre vos avis. Sur ce, je vais vous laisser là pour le premier vidéo spoil. Je vais sortir une autre vidéo spoil, je crois. Euh... Quand est-ce que je pourrais la sortir Mercredi, je vous pense que c'est une bonne idée. Mercredi, je pense que je vais vous sortir une autre vidéo spoil où je vais vous montrer plus en détail le volcan et le temple. Et, euh, et puis voir avec vous si vous voulez des nouveaux événements comme le KOTH, de des trucs comme ça. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Sur ça. les amis, c'est Tycoon. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Ciao, ciao.